Alors, euh, les corpustales en Occitan, donc état des lieux et perspectives, il faut savoir que l'Occitan euh, a une production très dense à l'écrit comme à l'oral, à la différence d'autres langues, et euh, c'est une véritable chance. Or, euh, nous euh, bâtissons d'un effet un peu diaspora, où il y a beaucoup d'initiatives spontanées a, euh, pour pouvoir consulter ces corpus. Euh, ça peut être en, en ligne, dans des bibliothèques, il n'y a pas forcément d'initiatives coordonnées parfois aussi par le CIRDOC, d'un point de vue culturel. Or, n'a ben, jamais été mutualisé intégralement tous les corpus en Occitan dans un même endroit. Et pourtant, malgré tout ce corpus existant, euh, la langue a encore du mal à être reconnue comme vraiment une langue. C'est une vraie langue d'Occitan. Alors, comment se fait-il que le congrès permanent de la langue occitane, que je représente aujourd'hui, on va dire dans sa partie la plus technique, donc comme académie numérique de la langue euh, qui a développé, entre autres, comme vous pouvez voir, uh, Dicodoc, Verboc ou les claviers numériques. Vous avez aussi les outils euh, dans le fond si vous, vous voulez en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse euh, particulièrement au corpus TAL, traitement automatique des langues C'est ce que veut dire uh, TAL. Pourquoi c'est une priorité Eh bien, définissons d'abord ce qu'on entend par corpus, voulez-vous Alors, vous connaissez probablement les corpus bruts, qui sont des supports physiques et numériques, des de comme on dit en Occitan, de, de toutes sortes. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a tous les formats, on a toutes les tailles, toutes les graphies, toutes les qualités d'enregistrement, tout le niveau de langue et toutes les particularités. Un travail variétal, ça va du, euh, du dictionnaire au CD, DVD, tout ce que vous pouvez voir, du PDF, de l'XLS, du SRT, etc. Ça, c'est ce qu'on appellera donc le corpus brut. Nous avons aussi ce, ce que j'appellerais ici les corpus littéraires, des corpus littéraires numériques, qui sont déjà du Tal, hein, en réalité, comme euh, quelques-uns connaîtront ici probablement Batelloc hein, qui avait été développé, donc qui est un corpus numérique, ici uniquement à l'écrit, qui est principalement dans la même graphie, avec toujours, justement c'est le cas pour ces deux corpus-là, des auteurs référentiels. Euh, et évidemment, des traitements et des annotations sont possibles avec de la recherche multicritère. Mais qui dit littérature en tal dit aussi littérature orale. C'est un des points très forts, notamment de la langue occitane, qui a une littérature orale, donc à savoir des compteurs avec des locuteurs référentiels, où on a de l'écrit et de l'oral qui est déjà traité, comme vous pouvez voir, en format ici XML. Et donc c'est un corpus annoté. Donc ici, on peut déjà voir que le corpus littéraire a été formaté pour pouvoir euh, étudier la, langue, euh, comment dire, la morphosyntaxe de la langue. Donc il fallait des auteurs toujours référentiels pour bien connaître la langue. Le corpus tal, pour faire très simple, on peut avoir du corpus monolingue, bigraphie, intervariété, bilingue ou même audio, et on va prendre deux formats. Point. On va passer tous les formats qui existent numériques en CSV. Ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu mystérieux. C'est un format texte ou qui ressemble un peu à de l'Excel, mais avec lequel on peut faire des milliers de traitements numériques qui sont très intéressants, et tout l'audio en wave. Point. C'est ça le corpustal en occitan, du congrès. D'autres préfèrent plutôt le XML, SQL. Nous avons fait ce choix-là. Donc voilà ce que je vais entendre ici d'un corpustal. Alors pourquoi faire un corpustal Eh bien, un corpustal dans une langue, peu importe la langue, elle va avoir deux fonctions. Une fonction commerciale, une autre d'inclusivité. Donc évidemment, les Google et les Apple, euh, c'est principalement bon pour faire de l'argent. Bon pour l'occitan. Bon, si on devenait riche en, en, en travaillant en Occitan, ça, ça se saurait. Euh, je veux dire par là, l'inclusivité. Nous avons très tôt euh, traité notamment le Dicodoc, Topoc et le Verboc accessibles pour les euh, gens malvoyants ou aveugles avec, avec un, un logiciel de lecture à l'écran. Donc, euh, ça peut servir les corpus euh, pour l'inclusivité, à savoir ici, un article de Sud-Ouest avec une synthèse vocale. Par exemple, comme nous venons d'entendre. Ou encore un article de journalette ici, où des gens là ont enregistré les articles, donc pour avoir un accès à la presse. C'est important l'inclusivité. Mais aussi pour la vidéo ici Télé, pour tout ce qui peut être la communauté sourde et malentendante, avoir un support écrit pour comprendre ce qui se dit, tout simplement. Mais ça marche aussi bien pour la télé, mais aussi pour la radio. Ici Ancheta Khatia, qui est une radio basque, qui a appliqué une reconnaissance vocale en basque, donc qui peut avoir accès à l'information en basque avec tout le texte qui peut faire une aide à la lecture. Les corpus tal peuvent servir à ça. Ils peuvent servir, évidemment, dans le cadre de la langue occitane. Il y a un pouvoir très fort de socialisation de langue. Pensez évidemment au métro de Toulouse ou alors dans les lignes RER, qui ont été des initiatives fortes pour l'avoir dans le paysage sonore, mais c'était des enregistrements, euh, on va dire, sporadiques. Maintenant, toutes les régies de transport, et pas uniquement les transports, hein, toutes les régies même de presse ou euh, d'intercommunalité utilisent Soit de la traduction automatique, soit de la synthèse vocale. Ils se servent de cet argument pour dire ah « ben écoutez, dans votre petite langue, ce n'est pas possible ». Et bien c'est nécessaire. Et ça permet par exemple ici dans le parc maître de la ville de Bayonne, qui est une ville gasconne. Hein, j'assiste puisqu'on avait dit Basque tout à l'heure, qui a la double identité, hein, Basque et gasconne. Euh, donc on peut entendre et avoir un accès à la langue d'un point de vue public grâce à ces corpus. Il y a aussi un objectif de normalisation. On en a parlé déjà un peu ce matin, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une quantité importante de graphies différentes comme la graphie bonodienne, la graphie de l'escole du ou mistralienne pour le Provençal, la fébusienne pour le Gascon, ou même des graphies encore plus créatives comme la minceusebienne, ici. Donc il y en a vraiment beaucoup. Si on produit beaucoup de corpus en normalisé, ce sera plus simple d'identifier une langue, une graphie. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut les prendre en compte on ne l'écarte pas toujours, mais là, je veux prendre normalisation dans un autre sens aussi. C'est la normalisation dans le sens qu'elle a sa place au milieu de toutes les autres langues de façon normale. Ici, si je suis sur Google Chrome, si je suis sur LibreOffice, si je suis sur YouTube, je dois pouvoir trouver, entre le norvégien et le ouïghour, l'occitan. Si elle a des corpus, si elle pèse numériquement, alors elle est normale. C'est une langue normale au milieu des autres. Et évidemment, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour la recherche. Nous avions déjà développé le laboratoire, qui était un outil de consultation de lexique avec des entrées bilingues, la comparaison orthographie, et qui a déjà permis de façon métalinguistique la publication d'articles, notamment pour Batelloq, pour le corpus de narration orale ou de la synthèse vocale. Pensez à toutes les possibilités si nous avons beaucoup de corpus dans beaucoup de champs de recherche. Donc, le corpustal est intéressant pour ici. Mais alors le corpustal en Occitan, euh, il y a quand même des spécificités. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de représenter cette carte que vous connaissez très bien de Pierre Beck, avec toutes les variétés internes, les trois États, donc trois législations. Et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, il n'y a que l'Occitan et point. Donc, comment est-ce qu'on le prend en compte numériquement Alors, les solutions ont été de, développer, de, pardon, de déposer à Liana, qui est l'organisme d'enregistrer tout ce qui est les .com, .org, etc. et tous les tags de langue. Comme vous pouvez voir ici, le code occ, OK. Donc sur Internet, FR, c'est français, DE, Deutsch, c'est allemand, et occ, OK, c'est pour l'occitan. Mais pour toutes les variétés, comment en fait-on Eh bien, nous avons déposé à cet organisme des subtags, c'est-à-dire ok auvergne Auvergne, Gascogne, Lémogique, Lengadoc, Prüvenk, Vivaraup. Et en fonction des demandes de recherche ou de certaines communautés, nous avons rajouté CREIS, pour le croissant, euh, Aranès, Sisaup et nissar. Ça, c'est pour prendre en compte la variété interne de la langue. Mais ça, c'est déjà la dialectalisation de la langue. Et qu'en est-il de la graphique Eh bien, on peut faire un sub subtag. C'est-à-dire que, si j'ai un texte en langue de sien euh, normalisé, ce sera Oc, Lenguedoc, GR, Classe. Si on a du Provençal euh, Mistralien, on dit « Oui, mais c'est pas normalisé ». On peut le prendre en compte. On fait Oc, Provenc, GR, Mistre. Et comme ça, on peut... Euh, dire oui, c'est de l'occitan parce que c'est bien le hoc à la base, mais il est dans une graphie qui n'est pas la graphie classique. Donc on peut le prendre en compte numériquement. Alors qu'en est-il de la variété phonétique Comment que, Parce que le langodossien, d'accord, c'est très standard. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'entre le carcinol, le montpelliereng et le Rouergas phonétiquement, oui, c'est du langodossien, mais il peut y avoir de la variété. Alors on peut le faire de deux façons c'est que nos corpus sont certifiés traçabilité. Hein. Bon, il n'y a pas un label, mais vous avez compris l'idée. Donc si on sait que c'est quelque chose de radio cap à cap, ce sera du casque-compte-nug. Et aussi avec la plateforme Revoque, dont je vous parlerai, où là, on a une qualité de précision assez impressionnante, de phrase par phrase, on en reparlera. Euh, donc comment euh, constituer ces corpus Je vais essayer d'aller vite. Alors il faut savoir que nous sommes une association, qu'en ressources humaines, pour tout, traiter tous les corpus, nous sommes un, et avec d'autres projets. Nous avons des histoires de droits d'auteur et que temps, euh, le temps de projet de l'Union européenne, ce n'est pas des, le temps de l'université ou de l'entreprise. Notre ligne éditoriale est de tout accueillir, donc toutes les graphies, toutes les variétés, et nous produisons nos outils en normalisé, le tout supervisé par le Conseil linguistique, et nous travaillons avec la communauté du libre. Évidemment, nous essayons, quand un projet concerne uniquement le Provençal, de faire profiter ce projet à toutes les variétés, dans les mesures du possible. Donc, comment est-ce que ça se passe Donc, il y a, de tout ce qu'on reçoit de brut, que nous avons vu, ce qui pouvait être extrêmement divers, et bien, ça sera plus ou moins rapidement traitable. Nous avons choisi de segmenter par phrase, parce que l'intelligence artificielle peut mieux traiter ces corpus-là. Nos objectifs, c'est d'obtenir pour le corpus minilingue, une phrase, sa langue. Donc, langue, variété, graphie. Je peux pas le répéter à chaque fois, mais je pense que vous avez compris. Pour le corpus audio, c'est un peu plus différent, parce qu'ici, j'ai un fichier WAVE, une phrase et la langue. Pour le corpus bilingue, évidemment, qui dit bilingue dit Occitan français. Non, bilingue, ça peut être français, ça peut être italien, ça peut être arabe, ça peut être chinois. Ici, dans le, euh, le cas, la Sabra de Monsusegui, euh, Occitan cisalpin, graphique classique, la Capra del Signor Seguin, en italien. Pourquoi pas Il y a aussi le corpus intervariété, Kinera Ribat, gascon, Kumuraki Riba, les mugis. Voilà, ça pourra être utile euh, pour la recherche ou, euh, ou autre. Euh, pardonnez ma prononciation du limousin. Et le corpus bigraphie aussi, euh, donc en graphie ici gascon euh, classique, nous avons l'équivalent en graphie mistralienne. C'est ce à quoi ressemblent nos fichiers CSV. Donc, Comment ça se passe euh, quand je dois par contre aligner de l'écrit de l'audio Parce que l'écrit c'est assez facile. Mais aligner c'est un peu plus compliqué. Mettons, ici j'ai un fichier ODT, ici, ici un fichier MP3. L'MP3, avec n'importe quel convertisseur, je peux le, le mettre en Wave, parce que c'est plus proche de la qualité de l'original. Donc une fois que j'ai euh, l'ODT, il faut que je le passe en CSV, où il faut que je segmente phrase par phrase. On utilise principalement Python. Python, donc langage de programmation, qui permet de, euh, de segmenter phrase à phrase en utilisant notamment la ponctuation pour segmenter. Donc avec le CSV et l'audio, j'obtiens le JSON avec un programme qui s'appelle ANEAS, qui va en fait aligner automatiquement de l'écrit et de l'audio, qui va segmenter en fait. Et sous le logiciel qui s'appelle Pratt, je vais, euh, donc je vais convertir le JSON en text, en text grid, je vais pouvoir vraiment ajuster au plus près. Les exemples très simples, ici l'ODT, ici le CSV, je pense qu'on voit clairement qu'on a phrase par phrase. Ce CSV, je le couple avec le wave et je vais obtenir donc un fichier JSON. Ça a l'air un peu brut comme ça, mais il y a tout simplement le début, le code temporel, la fin et la phrase, et cela en autant de phrases. Ce JSON, je le passe en text grid que je rentre dans Pratt. Donc ici, j'ai mon text grid en bas, phrase, phrase, phrase, phrase, et les segments de l'audio. Donc, une phrase, un segment d'audio. Je fais exporter tout ça, et donc là, j'ai tous les fichiers WAVE incrémentés un par un, donc là, une centaine de fichiers, plus le fichier CSV avec euh, le, le nom du fichier WAVE et la phrase en occitan. Il ne manque plus qu'une application Python pour avoir la variété, ce qui nous donne ici les retages 1.WAVE, les retages des bains de lèvres, ok, GR grclass. Voilà. Donc là, on a les fichiers WAVE, on a les fichiers CSV, on peut commencer à faire du Tal. Évidemment, il faut penser à un temps de stockage et d'inventaire qui peut être suffisamment long pour avoir le nombre euh, de temps et euh, de nombre de mots. Alors, évidemment, nous avions un corpus assez faible, 6 millions de mots. C'est quand même, ça se défend, hein, 6 millions de mots. Toutes les langues minorisées n'en ont pas autant. Mais problème, quand nous avons commencé à travailler pour développer la synthèse vocale que vous avez entendue, et le dossier actuel que je traite, qui est la reconnaissance vocale, c'est-à-dire pour la dictée vocale, je parle, c'est écrit en occitan, ce n'était pas 6 millions de mots. Là, pour la synthèse vocale, il fallait 20 heures d'alignés, d'audio et d'écrits dans chaque variété. Et nous étions à zéro. Donc, il a fallu faire un gros travail qui a pris du temps, de l'argent, et le, tout dans un cadre européen. Mais pour la reconnaissance vocale, là, c'est complètement démentiel. Parce que notre partenaire Elouillard, Basque, qui l'a fait donc pour la langue basque, dans le cadre d'une coopération européenne, nous a précisé qu'il fallait 200 heures d'aligner de très grandes diversités. Par exemple, le gascon, il en faut de cocumon euh, Et aussi de très grandes diversités. Ça, on en reparlera ensuite. Et le nombre de mots, ce n'est pas 6, mais bien 500 millions dans chaque variété. Or là, 6 millions de mots, c'était toutes variétés confondues. La conclusion s'impose d'elle-même avec nos ressources propres. C'est absolument impossible. Donc, heureusement, les basques qui l'ont développé... <rire> l'ont fait avec 200 heures alignées et 200 millions de mots, encore plus naturel, avec un taux de reconnaissance à 95%. Ce qui était assez encourageant, donc il n'y avait plus besoin de 500, mais avec 200, ça passait. Il faut quand même arriver à 200, hein, ce n'est pas aussi simple. Donc, besoin, grande diversité, et euh, donc avec euh, des partenaires, sauf que la fluidité des partenaires entre Elouillard et la fluidité des partenaires dans le monde occitan n'est peut-être pas aussi simple. Donc, qu'est-ce que nous avons euh, décidé Mais de contacter... Euh, tous les producteurs, euh, qui est extrêmement abondante, à savoir les, euh, euh, pardon, les institutionnels, les médias, les maisons d'édition ou les acteurs plus locaux, hein, comme le laboratoire Ravalimissier avec son atlas sonore, euh, il y avait de l'écrit et de l'audio. Donc ça peut alimenter les corpus. Et euh, cette convention de partenariat, on a tenu vraiment à faire en sorte qu'elle soit écrite noir sur blanc, qu'elle soit euh, vraiment transparente pour valoriser le travail du partenaire. Et pour nous, c'était absolument central. Euh, parce que même si nous n'allons pas rééditer ou faire de l'argent avec, euh, il est très important de savoir ce qu'on fait avec le travail de chacun, sa valorisation. Ici, ce n'est absolument pas téléchargeable, et à chaque fois seront mentionnés le nom de l'auteur et de la source. Je vous le lis, puisque ça risque d'être un petit peu petit. Donc évidemment, il y a des obstacles. Le temps de traitement, qui peut être très très long, parce que le, le corpus n'est souvent pas optimisé pour le tal, L'absence de réponse de structure, une structure sur deux, donc beaucoup de relance, des soucis de droits d'auteur, parce qu'on a vu Batéloc et la narration orale, on dit c'est bon, on transmet. Non, parce que les droits d'auteur qui ont été transmis à l'université, c'était à l'université, pas avec le Congrès, qui est une association, rappelez-vous. Euh, une histoire de complexité légale, pensez ne serait-ce qu'au document officiel du Val d'Aran, il faut que ce soit accepté en haut lieu. Et parfois, alors je tiens à dire que c'est extrêmement rare, mais ça a pu arriver, qu'il y ait un certain désintérêt, voire incompréhension hein, du milieu, qui qu n'en voient pas l'intérêt, que ce n'est pas pour eux, et qui pensent que ça pourrait donner plus de travail, moins de reconnaissance, voire de la spoliation. Autant vous dire que je suis Bac plus 8 en diplomatie, euh, je plaisante évidemment, euh, donc il faut, il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie, et le Covid n'a pas aidé, parce que c'est toujours beaucoup mieux de rencontrer en personne. Et Dieu que l'Occitanie est grande voilà. Donc nous avons euh, développé une plateforme qui s'appelle Révoque. J'aimerais vous en montrer plus, mais nous verrons ça si nous avons cinq minutes, pour euh, avoir une contribution publique large dans toutes les variétés, dont les variétés du croissant d'ailleurs. Et euh, ça n'a pas été suffisant parce que nous avons fait un grand appel public, il y a eu un effet de nouveauté puis une retombée. On avait très peu d'enregistrements de voix de 15 ans et moins. Donc on a fait le Révoque classe euh, pour que les professeurs euh, le prennent en charge. Notamment parce qu'il y a le droit d'auteur, mais là on parle de mineurs, Donc c'est encore plus compliqué. Et même chose, effet nouveauté retombé, nous avons recruté des personnes pour avoir un paquet de 50 heures en gascon et langue' dossiens. Et ça nous donne des fichiers comme ça. Là j'appelle les chercheurs en linguistique, regardez ce que ça peut donner. On a le fichier WAVE, on a une phrase en occitan. « Abem la potsa plena sastania ». Donc là il a nommé sa langue l'emoji, parce que chacun peut nommer sa langue le département où il a appris, le grand ensemble occitan, et ici une description de son propre apprentissage. Il a entre 15 et 35 ans, deuxième tranche d'âge, et il est de sexe masculin. Donc c'est extrêmement précis du point de vue de phrase à phrase. Donc les chiffres aujourd'hui, c'est 220 partenaires contactés, 50 conventions signées, 255 heures en Occitan alignées, donc c'est absolument gigantesque si on prend compte qu'on partait zéro, donc 90 heures de révoque, donc avec toutes les informations que vous venez de voir, et en monolingue, nous en sommes à 12 millions de mots. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est un petit peu loin des 200 requis pour la reconnaissance vocale. Et en corpus bilingue français, nous sommes à 1 million de mots. Nous sommes plutôt contents, mais euh, bon, ce n'est pas suffisant. Pourquoi faire de ce corpus C'est bien synthèse vocale, boots, comme vous avez vu, mais aussi éventuellement un détecteur de variété, un transcripteur de graphique, et pourquoi pas un assistant vocal. Demain, on pourra dire « obé Google ». Qui sait Ça pourrait servir à ça. Beaucoup d'autres utilisations pourraient être faites, je vous laisserai pour les questions. Un nouveau dicodoc est en route, ainsi qu'une plateforme de consultation qui s'appelle Corpus. Pour la recherche, pour la pédagogie, je pourrai vous le montrer par la suite, et évidemment pour la recherche, imaginez en sociolinguistique, les registres de langue, la dialectologie, les potentialités sont énormes. Comment est-ce qu'on peut agrandir ce corpus On pourra passer par l'OCR, par exemple. Si vous pouvez voir, la BNF Gallica a mis en ligne, par exemple, l'histoire de 5 ponts on l'a ici en images, et ici, vous l'avez en OCR. Évidemment, il y aura un travail de nettoyage, vous voyez, 3800. Il faudra les enlever, un à un. Sainte patience. Bref, euh, il faudra relancer les partenariats, euh, et avec Revoque, la reconnaissance vocale, on pourra encore euh, alimenter. Et ce sera, euh, malgré tout, avec tout le corpus euh, naturel, ce ne sera pas suffisant. Nous devrons donc passer par la traduction automatique de corpus libre, droit en français. Mais ça, ce ne sera jamais du corpus de référence. J'en reste ici, euh, il y a beaucoup d'implications en matière de coopération et transfert de technologie, notamment pour ce qui est de la plateforme de Révoque, pour le poète Saint-Angers, les parler du croissant euh, qui voulait. Donc, il y a un grand enjeu d'inscrire la langue dans son entourage social, les usages de son époque, d'où euh, justement ce travail de corpus Mesesher de la Bossa Tensio. Je suis à l'espère de la poste question, questions, que vous pouvez demander en outre-cita ou en français. Je ferai dans les deux langues, si nécessaire. Alors, est-ce que quelqu'un euh, aurait des questions Non, peut-être... Bonjour, Guillaume Brad je travaille au thé zorro sur Et euh, donc il est prévu que nous fassions ensemble une convention pour travailler tous ensemble, euh, pour que nous vous ayez surtout sur la lématisation, un peu points faibles. Mais pourquoi vous ne nous avez pas contactés pour. Euh, On parle bien du TESOC, c'est bien ça Alors si, nous vous avons contacté, nous avons eu une visio euh, tous ensemble avec Benazet Azeas, avec Orseguier, tout ça. On a contacté euh, au plus tôt pour pouvoir travailler ensemble. En fait, on, on s'est contacté pour savoir euh, en quoi les outils du Congrès pouvaient aider le TESOC et en quoi le TESOC pouvait éventuellement euh, aider le Congrès. Et donc, quand on s'est présenté les outils, euh, justement, beaucoup de membres, je ne me rappelle plus son nom, Del il s'appelle, voilà, voilà euh, nous a dit « Ah, mais ça, ça, ça, ça pourrait alimenter. » On a dit euh, « Oui, effectivement, ça, ça pourrait enrichir, notamment en Provençal, peu importe la graphie, mais euh, comme vous pouvez voir, les corpus euh, oraux, les corpus euh, audio sont pris en compte. Et euh, la convention a été reçue euh, il y a trois ou quatre jours, et donc elle est dans les mains de mon directeur. C'est en cours, notamment pour l'aide pour la lématisation. Alors, je n'ai pas vu dans le corps de la convention... Euh, voilà. Voilà. Mmh. Mmh. Alors... On en avait parlé de la visio, de dire que ça pouvait nous intéresser. Et dans le document que nous avons reçu, alors on ne l'a pas vu mentionné. Donc... Ah non, ah oui, pardon. C'est mon directeur qui s'en est chargé, c'est n'est pas toi. Et Effectivement, et donc ce ben, sera l'occasion d'en reparler. Je suis le premier surpris, à savoir, donc, comme vous pouvez voir, euh, au moment d'échanger avec des institutionnels, notamment à distance, il y a beaucoup d'allers-retours. D'où le temps que ça peut prendre. Mais effectivement, je vais insister pour que ça y soit, parce que c'est un trésor qui peut alimenter ben, tout le monde, puisque ces corpus, comme vous pouvez voir par ici, pourront être consultés euh, tout autour du monde. Donc euh, les chercheurs en Allemagne, par exemple, euh, pourront écouter du Provençal, et en Californie aussi. Il faut les avoir, et euh, je vais faire en sorte, évidemment, qu'ils soient intégrés au corpus. C'est une aubaine, et puis surtout que c'est un travail euh, euh, admirable, et qui a toute sa place dans les congrès du corpus. bien sûr. Oui. Euh, alors, une autre question là. Ok. Donc, Dominique de j'ai un peu travaillé sur euh, le Ticodoc. Mm -hmm. J'ai collaboré aussi au Ticodoc et dans une moindre mesure au Verboc. Euh, je peux dire que j'utilise euh, le laboratoire, mm -hmm. c'est-à-dire que d'une façon programmatique, on peut aller poser la question à la base de données. C'est intéressant. Euh, maintenant, j'ai une autre question, c'est que j'ai besoin d'un outil d'étiquetage pour, euh, pour étiqueter des mots, des phrases, pour, pour savoir un peu si, si ces mots-là euh, euh, se, se réfèrent mettons, à l'habillonnement, à la santé, ou des choses comme ça. En quoi le Congrès, à l'heure actuelle, peut m'aider Et est-ce qu'il me donne la possibilité d'utiliser ces outils au même titre que dans le laboratoire. Mmh. Bon, bon, il y avait quand même quelques, quelques limites. Hein. J'aurais préféré que ce soit un peu plus, un peu plus massif. Il se comprend bien que euh, dans le monde occitan, on est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est pauvre, et en même temps, on, va certainement, on est menacé de disparition. Et le problème, c'est qu'on est, qu est embêté par ces droits d'auteur on est embêté par euh, justement la possibilité de ne pas faire passer la langue, euh, on a des gens qui vont passer leur vie à, à faire des, des dictionnaires, mais euh, qui vont avoir une forme de, de patriotisme euh, associatif qui fait que euh, notre langue a du mal à progresser par rapport à ça. Et particulièrement s'il si y a du monde, soit ou autres euh, qui s'intéresse, on se retrouver empêchés ou euh, bloqués justement par ces problèmes de producteurs ou ces friosités. D'auteur, ou ce patriotisme associatif. Donc, ça, c'est quelque chose que je tiens, je tiens justement, parce que j'ai le micro, euh, à, à exprimer euh, cette, cette frustration-là. Merci pour l'intervention et pour la question. Alors effectivement, pour les droits d'auteur, nous aussi, c'est une manière de nous protéger et de protéger les associations de valorisation. Et pour ce qui est de, de l'étiquetage, nous avions commencé un chantier de, de versement, parce qu'on verse, comme je disais, on travaille étroitement avec la galaxie du libre, donc tout ce qui est Wikipédia, Lingua Libre et notamment Wikimedia, Wikimedia Commons, ce qui permet justement d'étiqueter de façon thématique des mots. Et euh, donc là, on pourra avoir, je veux tous les mots en rapport avec les animaux sauvages. Et j'ai toute la liste. Je veux tous les mots en rapport aux euh, vêtements d'hiver. Et j'ai toute la liste. Sauf que c'est un travail absolument titanesque. Euh, nous avons essayé de verser un maximum de lemme. Euh, dans euh, Wikimedia, avec le problème qui est que euh, même si euh, on est quand même bien positionné, on est habitué à travailler avec Wikimedia, mais ils ferment de plus en plus les vannes en disant « oui, bon, vous versez euh, tout ça, mais après, il n'y a plus personne qui s'en sert derrière, ça prend de la place dans les serveurs. » Donc s'il n'y a personne qui vraiment ensuite fait des requêtes, et, etc., et bien, euh, par exemple, les, les Aragonais nous ont demandé comment faire, on leur a dit, ils ont tout déposé, ils ont dit bah écoutez, euh, non, on ne vous donne pas l'autorisation. Et ils étaient dans l'incompréhension la plus totale, mais parce qu'il y a ce problème-là qu'ensuite personne ne les utilise. Or, euh, évidemment, nous on travaille dans une logique de projet. S'il y a un projet derrière pour euh, à, ensuite faire des extractions euh, et euh, avoir des, des sorties, que ce soit un projet de taille euh, à échelle régionale, européenne euh, ou autre, euh, on peut travailler à en verser beaucoup plus. Euh, après, pour ce qui est de travailler avec nous, qu'est-ce qu'on peut donner Eh bien, c'est très simple. Une simple convention. De la même manière qu'on propose des conventions avec euh, toutes les institutions, euh, même chose, une simple convention. Ça a déjà été le cas, notamment pour OpenStreetMap, dans laquelle on a versé l'intégralité de nos toponymes. Voilà, on, pas, euh, on ne garde pas jalousement toutes ces données. Au contraire. Ah. Ah, euh... Nicolas. Oui, merci M. Bablet pour ta présentation. Moi j'avais une question puisqu'on est en ce moment à Boussac. Il y a des locuteurs qui ont déjà contribué de façon enthousiaste à beaucoup de nos opérations de documentation. Est-ce que concrètement, les gens qui parlent, une variété croissante, contribuer euh, au dernier programme que tu as mis, mm -hmm. du moment qu'ils ont un ordinateur et accès à Internet. Merci. Alors, non seulement c'est tout à fait possible, mais bon, on sent que je vous encourage à le faire. C'est une des manières de pouvoir avoir du corpus qui sera euh, gardé dans la mémoire et des années et des années après notre existence. Et ici, je vous, pro, euh, je vous présente la plateforme Revoque, donc qui est pour bâtir évidemment la la reconnaissance vocale en occitan, mais au moment d'inscrire, alors je ne sais pas si c'est bien lisible de loin, alors on peut mettre son pseudonyme, moi j'ai mis Elmika, Michael, un petit jeu de mots, un mot de passe, confirmation de mot de passe, l'adresse, l'âge et, euh, et le sexe, ce n'est pas par curiosité morbide, mais c'est pour prendre en compte la diversité des locuteurs, et euh, je vous montrerai les statistiques, vous verrez, et nous avons dans le formulaire d'inscription noté différentes choses qui sont très intéressantes sociolinguistiquement comme on voulait vraiment avoir la participation de tout le monde, dont les gens parlaient du croissant, il y en a qui disent oh « non, moi je parle bas-marchois, je ne parle pas le croissantin ». Eh bien certes, eh j'écris bas-marchois. Il n'y a aucun problème. On peut écrire cette langue et ensuite elle est dans le fichier que je vais montrer dans la présentation. Euh, et ensuite, par contre, il faut évidemment euh, se parler-là le rattacher à un grand ensemble occitan. Pour ensuite, c'est une histoire d'étiquetage, comme vous l'avez vu. Eh bien, je vais le mettre dans Varietas del Caricene. Voilà. Et ensuite, le département. Où est-ce qu'on l'a appris Je l'ai appris là, etc. Et si l'on veut, on peut donner des précisions. J'ai dit, ah oui, alors ma grand-mère était plutôt de ce village, mais alors elle a appris, etc. Et là, vous donnez des, des, des indications extraordinaires d'une précision formidable pour la recherche, notamment et pour, qui sait, fabriquer des outils en langue des variétés du croissant, puisqu'on aura des corpus alignés audio et écrit. Et donc, vous pouvez préciser ce que vous voulez. Il y a évidemment une politique de confidentialité, mais c'est à vous de choisir. Donc évidemment, les conditions d'utilisation, comme tous les sites, vous connaissez, il faut les accepter. Et ensuite, c'est à vous de choisir si vous voulez, oui, que ce soit intégré au corpus du Congrès ou non. C'est optionnel. Et est-ce que mes enregistrements seront utilisés pour des études linguistiques Oui ou non, je choisis. Donc là, vraiment, l'utilisateur, non seulement on l'invite, avec un simple ordinateur, même une connexion faible, euh, comme vous voyez, c'est assez sobre, comme site. Il n'y a pas des images partout, des animations partout. C'est pour que ce soit vraiment le plus euh, ergonomique et utilisé par le plus de monde. Et ensuite, vous pouvez écrire la phrase que vous voulez et ensuite euh, faire enregistrer. Je vais vous montrer avec mon, euh, mon compte. Enregistrer phrase, je peux écrire ce que je veux. La graphique que je veux, les accents que je veux, quand vous voulez. Nous avons mis euh, les, euh, les caractères les plus pénibles, i hein, accent aigu, le point intermédiaire ici disponible, comme ça, je l'ai là. Voilà, je n'ai qu'à le mettre et je l'ai. Et ensuite, je fais « Kumensal enregistrement, l'enregistrement ». Ça enregistre, euh, je m'écoute je pour voir si c'est correct ou pas. Voilà. Alors, ça ne me va pas, je, je fais « Tourner enregistrer ». Et j'en fais une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Si nous avons du corpus écrit en parler du croissant, on pourra utiliser la fameuse option que vous avez ici, « générer une phrase ». Nous avons alimenté avec 62 000 phrases en langue de sien et 40 000 en gascon, parce que des fois, ben, je n'ai pas d'inspiration. Donc je fais « générer une phrase ».« Cabet des grins poudés, Oh non, je n'aime pas cette phrase. »« Allez, une autre. »« Puis une autre. »« Puis une autre. » Donc, si quelqu'un de parler du croissant veut parler, il peut lire une phrase, et puis une autre, et puis une autre et puis une autre. Voilà le type de contribution qui peut être fait. Et en voici les statistiques. -vous. Je ne sais pas si c'est lisible. Merci beaucoup. Euh, ouais. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions complémentaires, en Miguel, on aura la pause café, elles sont prévues euh, pour ça. Euh, juste après, on, a la, on, a, on va passer à la communication suivante euh, de Philippe boulet maroy Donc merci à, à Miguel. Merci à Sèvres.